C'est une petite commune presque figée dans le temps, avec son cimetière fait de milliers de damiers, son centre-ville quadrillé de ruelles, son église en chantier depuis trois ans. Ces 17 300 âmes, et parmi elles, beaucoup rêvent d'une vie meilleure et d'une commune qui ferait peau neuve. Monalo, moi, arrivé à Monalo à 19 maintenant à, à 57 ans, et puis arrivé en Monalo. Chaque famille politique opérée nous voulons Chaque politique nous pas fait nous ne pas faire ça. Les gens refusent de venir à Monalo parce que de sortir de rond point périn arriver au bout de Monalo, on prend une heure. Il n'y a pas de promesse pour moi boutique comme à Monalo, mais quand on obligé de faire enfermer, on ne va pas rentrer à Monalo encore. Regardez l'église Monalo, pas même nous l'église, pour prier. C'est terrible ça. Pour moi, l'essentiel c'est d'aider les jeunes pour qu'ils ouvrent ces entreprises. Les canalisations. Je pense à refaire, et au niveau du canal aussi, le dragage du canal. Parce que hier, pendant la pluie-là, on avait de l'eau jusqu'à cette barge. Hein. Aider pour la formation, tout ça, pour moi, ça. À quelques mètres d'ici, peut-être le bout du tunnel pour Franck. Car ce matin-là, la place du centre-ville est prise d'assaut par les agents du conseil régional. La mission du jour, monter ces stands pour réinstaller leurs bureaux à ciel ouvert, mais pas seulement. Pendant plusieurs heures, les visiteurs vont défiler face à eux. Des mornaliens en quête de conseils pour se former, monter une entreprise ou embaucher des salariés. Aujourd'hui, si j'ai emmené euh, la plupart des services sur la place Gertier-Archimède, c'est de manière à informer la population des aides qui existent au niveau de la région, méconnue par la population, que ce soit en matière d'amélioration de l'habitat, formation étudiants, fonds européens, aide aux entreprises. La région à domicile, c'est une innovation, ça n'était jamais arrivé. Et c'est pour expliquer aux différents administrés qu'est-ce qu'on sait faire. C'est vrai que les formations existent à Bastère, mais il fallait être au plus près de cette population. Des subventions pour donner vie à un projet, c'est justement ce que vient chercher Audrey la jeune femme n'est pas venue les mains vides. Dans mon panier, il y a des potions magiques que je prépare. On a des choses du genre euh, élimination hépatique et rénale, euh, on a arthrite et rhumatisme. Et tout ça, en fait, ce sont des, des mélanges de plantes euh, bien de chez nous. Mon projet, en fait, c'est déjà de, de trouver la forme qu'il faut pour pouvoir euh, commercialiser euh, les produits. Et euh, l'objectif final, c'est de, de de, mettre ses produits à l'exportation. Et pour se frayer un chemin dans le labyrinthe des aides financières, Audrey a trouvé une compagne de route, une chargée de mission, chargée surtout de dénicher des subventions. Mais seulement voilà, Michel voudrait y voir plus clair dans le maquis des fonds européens. Est vraiment, on veut une aide pour le montage des dossiers euh, européens. Nous, la cellule partenariale, on est joué à ce numéro. Mm -hmm. Et on est là pour ça justement, donc pour de l'accompagnement, voir donc si elle serait effectivement, elle rentrerait dans le cadre des objectifs et des priorités des fonds européens pour l'aider à formaliser son idée, mm -hmm. concevoir son dossier, mm -hmm. ou qu'il arrive jusqu'au dépôt et que son dossier au moins soit recevable. 15 minutes d'entretien plus tard, Michel est-elle convaincue Pourra-t-elle aider Audrey ou d'autres porteurs de projets à décrocher des subventions venues d'Europe. Je suis plus ou moins satisfaite et j'attends, donc c'est pour pouvoir aider mes porteurs de projets parce que qu'on bon, s'aperçoit que c'est ainsi, euh, on parle des fonds européens, mais on parle des fonds européens beaucoup pour rien, parce qu'on ne nous dit pas pourquoi. On ne nous explique pas les choses, donc on veut du concret et je pense que toute la population, guadeloupéenne ou autre, par rapport au fonds qui a de, de, de mise en place, aimerait avoir des réponses. Audrey ne le sait peut-être pas, mais une fois devenue herboriste, la région pourra l'aider à équiper son entreprise. Pour les entreprises, on peut leur expliquer qu'on a tout un éventail de financement de leurs projets structurants. Les investissements, le matériel qu'elles veulent acheter, eh qu et eh bien, 40% on peut leur octroyer. Ensuite, on peut les orienter vers l'initiative Guadeloupe qui leur permet d'avoir l'apport personnel au départ qu'elles n'ont parfois pas les 20%. Et puis, il faut aussi pouvoir financer par le biais de prêts euh, la fin du financement. Et eh bien, la région est capable de les accompagner sur tout cela. Avec une dizaine d'aides dans sa besace, la région vient au secours des patrons qui embauchent, en finançant une partie des salaires pendant trois ans. Ce sont les emplois tremplins. Et du tourisme au service, tous les secteurs sont ciblés par les subventions de la région, mais pas seulement. Tous les jeunes qui sont finalement sans emploi ont besoin aujourd'hui de soutien. Par exemple, passer son permis, on peut les accompagner. Tous ceux qui sont en situation d'être inscrits à Pôle emploi, eh bien, on peut leur permettre de suivre une formation qui a plus de 100 heures, ça leur permet de pouvoir bénéficier d'un financement complet de cette formation, c'est très important. Concernant les étudiants, quand on est ici en Guadeloupe, parfois on a besoin d'argent et quand on n'est pas boursier, la région accompagne. Pour les particuliers, nous avons tout d'abord la continuité territoriale. Si l'on veut aller à Marie galante c'est possible avec un accompagnement. Si on veut faire du cabotage pour les marchands à Marie galante c'est possible. Et si l'on veut partir en métropole, en Hexagone ou euh, au Canada, c'est aussi possible par le biais d'aide à financer. Et pour M. le maire, ce village de la région en plein cœur de Mornalo, c'est une aubaine pour ses habitants. C'est une très bonne initiative. Les gens ont pu venir sur la place, prendre des informations, recueillir des doléances, faire des, faire des propositions, enfin bref, il y a eu un échange à mon avis qui, est, euh, qui a été vraiment très très très important. Mais ce n'est pas seulement le village de la région qui redonne le sourire à M. le maire. Quelques heures plus tôt en mairie, les futurs chantiers de Mornalo sont passés en revue. Autour de cette table, des ingénieurs et des élus de la commune et de la région. Pour les travaux les plus urgents, Harry Chalus promet de débloquer des fonds. Après les discussions, place à la tournée sur les futurs chantiers. Direction l'église Saint-André. Depuis trois ans, ces portes sont closes. La mairie a bien rénové le clocher, mais elle est à bout de souffle pour terminer les travaux. La région s'est engagée à prendre le relais. J'espère que vraiment, cette rencontre ne sera pas un acte politique, mais c'est vraiment une réalité pour les fidèles de Moronalo qui souffrent depuis trois ans de la fermeture de la église. Mon père, la ville de Moronalo nous a demandé 280 000 euros. J'ai confirmé ce matin, oui, qu'à la prochaine commission, ce sera fait. Et pour les fidèles qui n'y croyaient plus, cette promesse de travaux, c'est comme une bénédiction tombée du ciel. Quand les choses vont se mettre en place, on pourra dire ouf, parce que des fois on nous dit et on nous oublie. Ça fait trois ans qu'on nous oublie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous fait plaisir d'entendre et de voir qu'il est là. À quelques mètres de l'église, un autre chantier à prévoir, mais cette fois-ci pour les chaussées et pour les rues du centre-ville. Ici, c'est inondé. Le laboratoire n'est plus accessible et la route là, les enfants ne peuvent plus traverser. Des rues inondées et des routes engorgées par les embouteillages, le conseil régional ne compte pas rester les bras croisés. Nous avons les routes qui méritent vraiment d'être faites, notamment les trottoirs du côté de il lui, à un lycée, un collège. Tout de suite, nous allons entamer ces travaux. La traversée de mont en direction du Moule aussi, il va y avoir des travaux à ce niveau-là. Nous allons aussi revoir la route nationale qui passe devant la place Archimède, qui est nationale, la remettre en état, la transférer à la ville et reprendre l'autre route qui sort de Petit Canal, qui passe de l'autre côté par des terrains. Avant de filer vers le stade de Mornalo, encore quelques poignées de main. Même s'il est devenu président de région, pas question pour Harry Chalus de couper les liens avec les jeunes. Ceux-là n'ont pas mis les pieds au village de la région, planté à deux ruelles d'ici. Mais Harry Chalus tient tout de même à leur faire passer ce message. Remettre les jeunes sur les rails, avec le sport aussi, c'est l'une des priorités de la nouvelle équipe régionale. Nous voici justement au stade Pierre-Monnerville. Et voici l'envers du décor. La piste est si usée que les visiteurs n'en croient pas leurs yeux. Mais ce n'est pas tout. La tribune, elle aussi, mérite un coup de neuf. C'est la tribune, la piste, l'éclairage, Regardez un peu ouais, bien. C'est le même côté-là, il y a un seul côté-là. Mais avant de s'attaquer aux tribunes, à la nuit tombée, il faut sortir le stade des ténèbres. Pour la lumière, là, effectivement, ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire de matière nocturne. Est-ce qu'on peut demander à la zélie sur le marché, Pour leur dernière halte, le cortège va quitter le centre-ville et se rendre à Vieux-Bourg. Cette fois-ci, pas de ravalement de façade à prévoir, mais une base nautique qui ne demande qu'à pousser ses murs et à se moderniser. Aujourd'hui, on n'a pas tout ce qu'il faut comme... Les vestiaires qui sont assez éloignés de la base nautique, tout ce qui est rangement, etc. On, on a besoin de plus de plus de volume en fait, d'espace pour pouvoir stocker le matériel. Nous allons les accompagner à améliorer, à aménager rapidement. Comme je l'ai dit au mec, il faudrait quand même qu'il y ait un vrai local, des vestiaires pour euh, Clubhouse pour accompagner, à, à, accompagner, quand même ces jeunes qui sont là l'action et recevoir quand même dans un lieu digne euh, la population. Voilà pour la base nautique. Quant aux travaux pour le stade eux aussi seront sur la feuille de route de la région. Monalo qui a donné tant de sportifs à cette commune à la Guadeloupe il y a Angouloma, l'étoile de Monalo championne de la Guadeloupe, Zayanla euh, et l'équipe de hand au niveau de l'étoile aussi ils méritent un gymnase, ils méritent quand même qu'on puisse les accompagner sur le stade, la piste elle est morte l'éclairage ne fonctionne pas le toit du stade coule, donc nous allons aussi tout de suite apporter une aide à, les, à la commune pour pouvoir améliorer cela l'avantage, je ne suis pas karaté politiquement, j'accompagnerai toutes les communes en fonction des possibilités de la région et des dossiers qui sont prêts. À chacun sa tâche, pour mieux travailler en équipe, mais surtout pour agir vite. C'est la marque de fabrique de l'équipe Chalus. Ce que nous voulions, c'est que tous les engagements pris aujourd'hui, puisse se concrétiser très rapidement dans le cadre d'une commission permanente et que nous soyons en travaux dès le mois de janvier. C'est cet engagement, mais parallèlement, il y a d'autres réunions de concertation avec les services de la ville pour les projets plus structurants, puisque conformément à cela a été montré, il y a la zone de Blanchette, la zone du Vubourg et le centre bourg de mont -Nalo. Il n'y a pas que les fonds de la région quand on vient dans une commune, donc il y a aussi les fonds de l'Europe puisque vous le savez, la, la, Guadeloupe, la région Guadeloupe est autorité de gestion des fonds européens. Et Il y a aussi les fonds de l'État à travers le contrat, le contrat de plan sur lesquels aussi on agit. Donc pour la collectivité, c'est mailler tous ces financements de manière à faire des effets leviers. C'est bientôt l'heure des adieux. Aréchalus, son équipe et le village de la région vont plier bagages. Le temps d'une journée, le cœur de Mornalo s'est mis à battre un peu plus vite que d'habitude. Quant au premier magistrat de la commune, il est sur un petit nuage ou presque. Aujourd'hui, concrètement, je sais, je pense que nous avons, nous avons avancé. Je ne dis pas que les choses vont se faire, parce que je suis un homme très pragmatique. J'attends pour voir. Mais simplement, je pense qu'en en écoutant le président de région, derrière, il s'assure si les choses euh, qu'il a avancées vont se mettre en place. Et moi, je suis dans cette logique-là. Bientôt, les chemins mèneront la nouvelle équipe de la région vers d'autres lieux, d'autres communes. Bientôt, pour vous, la région Guadeloupe sera à domicile.